Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour apprendre à nous connaître. Ouais. Si vous voulez apprendre à nous connaître, restez là. avec oui. nous. C'est pas seulement les mots. Que penses-tu de la plastic surgery Je pense que c'est tellement personnel, puis que n'importe quel motif, c'est juste un bon motif. Si toi, c'est un bon motif pour toi. Fait, que, oui, je suis pour la plastic surgery. C'est juste, je pense que dans n'importe quoi, les excès, c'est vraiment juste ça. Très bonne euh, réponse. Poto. pas tôt! C'est non, ben, sérieux comme <rire> réponse! Ta, ta ta ta! Si tu avais 10 millions de dollars, que ferais-tu? Euh. D'abord, je t'en donnerais à ceux que j'aime, comme les personnes près de moi. Comme ça, euh, je pense que je les gâterais pas mal pour être certain que moi, je suis comme. j'ai plus de petites dettes, puis que tout le monde a a plus de petites dettes. Puis après, je pense que j'irai en vacances pendant longtemps, longtemps, longtemps. longtemps. Tu m'emmènerais? Je t'emmènerais, bien sûr. Là puis après, c'est 10 millions, c'est beaucoup là. Hey, c'est beaucoup 10 mais ça se dépense vraiment vite. Ouais. Quand je m'achèterai une belle voiture, c'est certain. Pas comme trop euh, ce des 100 000 mais une bonne voiture, une maison. Puis je pense que c'est ça, je veux juste être bien. Tu sais, je veux pas non plus compter, je veux pas tellement dépenser que je compte mon argent à chaque... Euh, un chemin. Un chemin. <rire> à chaque fois. Mais non, je pense juste être bien, puis tu sais, prendre des vacances, faire ce que je veux faire. Mon bucket list, toutes choses comme ça. Ah, j'aurais dû te poser ça comme question, c'est pas ton bucket list. Next time. Ton plus gros défaut. Christy, que j'ai une tête de cochon. Quelle est ta pire tendance maquillage daprès toi Moi, Moi c'est les sourcils, là, vraiment, là. Les HD <rires> eyebrows. Les <rires> HD eyebrows, quand on prend un de plus pâle, puis on fait le tour totalement du sourcil, ça, je, je suis incapable. Puis Si tu me si demandes si en toute honnêteté, puis tu fais ça, qu'est-ce que je pense de tes sourcils? Je je vais te dire, c'est trop. En dessous, je peux comprendre, mais tout le, tout le contour du sourcil, c'est. Non! Non! Non! Ça, c'est non! Non! Marque maquillage préférée? C'est dur, ça C'est vrai, hey, ces questions sont pas faciles. Il euh, y en a plusieurs, mais euh, je te dirais que oui, je dois m'avouer, je suis une MAC snob. J'aime beaucoup MAC. Euh, pas tous les produits, par exemple. Vraiment pas tous les produits, mais je m'amuse énormément avec MAC. Je trouve que les pigments sont. Sont, sont présents et c'est vraiment facile à travailler avec. Sinon, euh, je dirais aussi Urban Decay. J'adore vraiment Urban Decay. Je trouve que les pigments, c'est absolument super. Ah, ce qu'une de tes abonnés, t'a Et je dis être vraiment touchée. J'ai une, une de mes abonnées récemment. Elle m'a envoyé des messages privés puis, euh, et bisexuels. ça m'a demandé comment, comment j'ai fait mon coming out et comment ça s'est passé la transition, justement ou tu décides de dire aux gens qui t'entourent en fait les gens qui vont te poser la question, ton orientation sexuelle. Euh, c'est une jeune fille puis ça m'a vraiment touché parce que c'est certain que n'importe qui qui fait leur coming out, autant euh, gay ou sexuel, que tu as comme un petit cheminement à faire puis c'est sensible. puis Tu apprends te connaître puis les autres aussi, tu, tu vas perdre des amis. Ou tu, tu, vas, tu vas vraiment voir la vraie couleur des gens qui t'entourent. Ça m'a vraiment touché. On discute une fois de temps en temps. Ça m'a vraiment touché. C'est quelque chose de que très de mon cœur. C'est ça, pas... ça qui est vraiment le fun toujours, avec YouTube, c'est plein de gens peuvent comme, être prêts, comme ils vont te toucher d'une manière, puis je trouve ça magique, mais c'est vraiment celle-là là, qui m'a euh, touché le plus. À quel âge as-tu commencé à porter du maquillage? J'étais en 5e année, c'était du Annabelle. Euh, je me rappelle encore qu'est-ce que c'était, c'était un crayon qui s'appelait Moon, qui était un beau, bleu, pâle, tu sais là, la grosse... Euh... Gros quatre Eye Blanc, oui, je l'ai pas C'est super. Mais c'était pas blanc, il était bleu, pâle, quasiment blanc. C'était Et... vraiment juste un eyeliner, pas de compagnie, c'était vraiment comme à léger. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Quel est ton film préféré? Je suis un grand fan de. Euh, C'est des vieilles actrices, là, mais moi je les aime bien. J'aime bien Diane Keaton, puis j'aime bien Meryl Streep, j'aime bien The Family Stone. Ah, <rire> oh, pour vrai? <rire> ah oui! C'est un homme? Ben, qu'est-ce qui t'attire chez, chez un homme? Là? Moi j'ai marqué T'es un homme. C'est comme ça que j'ai marqué. Euh, pense comme un que... petit peu de barbe, quelque chose. Ah de gras, ouais, quelque... la barbe, moi de la barbe. Le poil. Mais comme long, là, comme un. Non, pas genre Jésus, mais euh, je dirais plus euh, une barbe de comme 4-5 jours à une semaine, là, j'aime bien ben ça. Puis euh, Je pense que tout est dans le regard. Comme quand euh... c'est ça qui m'attire là, vraiment, là, c'est. Quand tu sens que la personne te veut. Mais qu'à t'avoir. Mystère. Mystère et boule de gomme. Quelle est ton vidéo préférée ou dont tu es le plus fier? Ben, je pense que mon dans, vidéo, c'est une vidéo que je parle pas, justement. C'est de contour, du visage totalement. Ouais. Celle-là, je suis fière parce que ça a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est comme ça que je l'ai connue! Mais je leur ferai. Je leur ferai parce qu'il y a des de Je suis vraiment. Euh, Jean-François Cédé fasse une autre vidéo, un update en fait de son vidéo, écrivez dans la barre de commentaires. Mm -hmm. Crois-tu en l'amour éternel ou en seur? Tout à fait parce que je l'ai trouvé puis c'est vraiment pas des gens puis c'est pas qui t'aime. Hey, Toi-même? Non, je l'ai vraiment trouvé pour vrai puis j'espère vraiment garder toute ma vie puis oui je crois que ça se fait parce que ben je le vois mes grands-parents, euh, pas mes parents malheureusement, mais il y a plusieurs gens autour de moi que je vois qui ne juste pas être un sans l'autre. Ça devient je pense qu'il ne faut pas s'oublier, dans un couple, mais ça devient une personne, totalement Moi, <rire> J'ai chaud là, je suis ma vie, Tu T'es chaud toi? Je suis pas tout, je suis comme juste trempe. <rire> D'après moi, tu ne peux même pas avoir de succès professionnel, parce que quand tu n'as pas aimé, tu penses que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est très bien expliqué. merci, j'avais dessus tout. <rire>